Voici Monsieur M. Monsieur M est directeur dans l'entreprise W. Aujourd'hui, il est très content, car le comité de direction a entériné son projet, le déploiement d'une formation pour les équipes implantées à l'international. Sa mission est de coordonner cette opération, en s'assurant de la cohérence des formations dispensées, en tenant compte des spécificités locales, culture, langue, en impliquant les équipes de chaque pays, en sélectionnant les formateurs compétents, en gérant tous les aspects administratifs, tout cela sans dépasser le budget prévu. Monsieur M, ça va Rassurez-vous, d'autres ont déjà rencontré ces problématiques et ont trouvé la solution chez SEGOS. SEGOS, c'est 200 000 personnes formées chaque année dans le monde, 350 projets internationaux de formation conçus et réalisés sur mesure, une devise Think global, learn local. Impressionnant, hein Non Bon, attendez. En amont du déploiement, vous pouvez compter sur SEGOS pour identifier avec vous les problématiques auxquelles vous devez faire face et pour les solutionner une à une, de manière à garantir l'efficacité de la formation. Non, non, c'est pas de la magie, c'est juste qu'ils ont déjà rencontré toutes les difficultés avant vous. La priorité, impliquer les équipes locales. En la matière, les idées et les outils ne manquent pas chez ces gosses. Parmi un choix de 400 formateurs certifiés dans plus de 30 pays, ces sélectionne les hommes et les femmes de la situation et les prépare spécifiquement pour votre projet. Car votre projet est unique, Monsieur M. <rire> En intervenant partout dans le monde, Segos a acquis une bonne connaissance des modes privilégiés d'apprentissage. La diversité des langues, des cultures, des moyens techniques et aussi des systèmes administratifs est ainsi prise en compte sur mesure pour le déploiement de votre projet de formation. Enfin, côté budget, zéro surprise, puisque tous les coûts cachés de ce genre de projet ont déjà été identifiés par Segos. Ah, ça a l'air d'aller mieux, monsieur M avec Cegos, vous pouvez envisager votre projet international de formation avec sérénité et avec enthousiasme. Cegos, bien plus que des savoirs.